Chers traders et investisseurs, lundi 28 décembre 2020, bonjour. Nous reprenons la parole aujourd'hui car les marchés européens, et en particulier le DAX, rappelons que le CAC est un indice mineur par rapport au DAX qui, dans plus de 90% des cas, se contente de suivre les mouvements du DAX. C'est pour ça que nous ne le citons que très rarement. Donc, le DAX est revenu sur ses plus hauts ce matin de février 2020. Et donc, que va-t-il se passer maintenant C'est une question très difficile, mais une chose nous paraît certaine, c'est que les marchés ne se retourneront pas, à la baisse bien évidemment, s'ils ne sont pas à l'unisson des marchés américains qui, rappelons-le, tutoie les plus hauts depuis plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Donc, nous ne serions pas étonnés que nous allions voir de nouveaux plus hauts sur les marchés européens à court terme, sauf nouvelles, mauvaises nouvelles, inattendues. En attendant, bien évidemment, le day trading reste roi. Ce matin, nous avons réalisé 4 trades gagnants sur 4, accompagnés de 2 trades stoppés Alors, prix d'entrée et bien évidemment d'une médaille, d'une belle médaille. Nous espérons un après-midi encore plus prolifique. Nous vous souhaitons à tous d'excellentes trades, une très bonne journée et à très bientôt.